Eh hey, Jérémy, t'avais vu qu'on voyait tous les câbles derrière ton écran euh, à travers tes étagères Pas oh, top ça, non Ah ouais, t'as pas tort. Je suis quand même pas mettre une planche. Bonjour à tous. Bon, on est d'accord que réaliser euh, une planche pour mettre au fond du meuble, ça casse pas trois pattes à un canard. Oh, l'expression du jeu Ouais, ah, c'est bon. Bref. Là, je vais plutôt partir sur la réalisation d'une lithophanie. Alors, la lithophanie, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Globalement, le principe, c'est qu'on prend une photo, on la transforme en niveau de gris et chaque niveau de gris, puis il est foncé, puis on met de couche l'impression 3D. Et donc, quand on va mettre de la lumière derrière, ça va produire un ton plus ou moins sombre. Devant moi, j'avais plusieurs solutions. La solution numéro une était de faire un cadre en bois dans lequel j'aurais fixé une lithophanie, dans la mesure où l'encadrement de ce meuble, chaque logement fait 33,5 par 33,5 cm. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas forcément la place ou euh, de quoi faire pour pouvoir faire un cadre en bois de tout l'autre côté. Et Même si on part là-dessus, il aurait fallu que je fasse une grosse lithophanie, très très grosse. Et donc là, il faut une grosse imprimante. Même une CR10, on est limité à 30 par 30, donc assez rapidement, je serai bloqué et vous aussi. Donc je suis parti sur un découpage en 4 carrés de taille identique pour pouvoir faire quatre lithophanies différentes. On va donc partir à la modélisation de ce cadre directement dans Fusion 360. Fusion 360, c'est fait, maintenant on imprime et on assemble. Voilà, donc une fois qu'on a assemblé les quatre parties du cadre, il ne reste plus qu'à venir y insérer les lithophanies. Pour faire votre lithophanie, je vais vous conseiller d'utiliser le logiciel Inkscape. La première étape va consister à définir la taille de votre page en 157 mm par 157 mm. Vérifiez bien qu'on est en mm et remplissez 157 par 157 Une fois que vous avez cela, je vous conseille de venir dessiner un carré sensiblement plus grand que la taille de votre carré. Ça vous servira à pouvoir cadrer la photo juste par la suite. Une fois cela fait, importez votre photo directement dans Inkscape. A partir de là, appuyez sur Page Bas ou Page Down en fonction du langage de votre clavier pour le mettre en dessous du cadre. Que vous avez dessiné juste avant et utilisez ce cadre pour cadrer votre photo une fois cela fait cliquez sur page Enregistrez sous sélectionnez l'endroit où vous souhaitez enregistrer votre photo puis exporter vous avez maintenant votre photo au format parfaitement carré qui fait 157 mm par 157 mm nous allons maintenant ouvrir le site islito une fois sur le site Islito, vous allez commencer par importer votre photo. Ensuite, dans cette zone-ci, vous n'aurez pas grand-chose à changer. Vous allez directement le sur modèle, et sur cette partie-là, vous allez sélectionner la taille que vous souhaitez, donc dans notre cas, 157 mm par 157 mm. Attention pour le champ min 5. Ici, vous voyez que je vais le baisser. Il ne faut pas le faire globalement, c'est la taille minimale de la première couche. Vous allez imprimer debout et votre bus fait 0,4 mm. Ne descendez pas en dessous de 0,4 mm. Vous verrez dans le résultat final que globalement euh, la tête du Black Panther, il y a des trous dans ma lithophanie, alors que ensuite j'ai imprimé une autre lithophanie où il y a, il n'y a plus de trous. Une fois que cela est fait, cliquez sur download, sélectionnez lithophanie et téléchargez votre fichier STL. Il ne vous reste plus qu'à importer le fichier STL directement dans votre slicer. Dans mon cas, j'utilise Cura. Attention, le fichier est relativement gros. Cura peut mettre un certain temps avant de démarrer. Une fois le fichier chargé vous allez essayer de penser à mettre une bordure en bas pour vous assurer que la lithophanie tiendra debout. Et prêtez bien attention à faire un remplissage à 100%. Si vous faites un effet à l'intérieur, vous allez vous retrouver avec l'effet visible par transparence. Donc remplissez bien à 100%. N'hésitez pas à imprimer en 0,1 mm. Certes ce sera plus long, mais la définition sera meilleure. Comme vous pouvez le voir, le résultat final est relativement long. Plus d'une journée dans le cadre de cette lithophanie, qui est majoritairement noire, donc il y a beaucoup plus de matière. Si vous imprimez une photo beaucoup plus blanche, forcément l'impression sera plus rapide, puisqu'il y aura moins de matière à imprimer. Si vous avez appliqué ce que je vous ai expliqué, vous avez donc des lithophanies qui font 157 par 157 mm. Et donc c'est pile poil ajusté sur le cadre qu'on a assemblé à l'instant. Il ne reste plus qu'à venir fixer et il n'y a pas besoin de mettre de colle, il suffit de l'enfoncer et de le monter serré. Les deux derniers modèles que je vais positionner, euh, ça donne l'impression qu'on a deux fois Black Panther. En réalité, il y a Black Panther et Killmonger. Euh, du coup, pour pouvoir les différencier, même dans le film, il y en a un qui s'allume en violet, il y en a un qui s'allume en jaune. Pour pouvoir les différencier du coup tous les deux, je vous ai mis euh, le STL en partage d'un simple carré qui fait 157 mm par 157 mm que vous pouvez imprimer en épaisseur de 0,1 mm, ça fait juste une couche et vous l'imprimez avec la couleur de votre choix ce qui fait que lorsque vous allez mettre la lumière derrière, vous le verrez sur le résultat final, j'aurai un fond violet pour celui-là un fond jaune pour le Killmonger en fait pour les fonds quand vous allez le sortir de l'imprimante avec la chaleur l'électricité statique sera suffisante pour le fixer directement sur votre lithophanie moi je double juste avec un peu de scotch pour être sûr que ça tienne dans la durée Encore une petite astuce, euh, là pour jouer avec le déréglage de votre plateau. Si vous déréglez sensiblement votre plateau euh, sur un côté ou sur l'autre, quand vous allez imprimer votre carré, comme vous n'imprimez qu'une seule couche, s'il est plus écrasé d'un côté que de l'autre, ça va vous permettre d'avoir un effet de dégradé d'une couleur qui va du très transparent vers la couleur que vous voulez. C'est ce que j'ai eu sur mon jaune. J'ai tout un coin qui est surélevé, ce qui fait que j'ai un léger dégradé qui va du jaune. Très, très prononcé à quasiment transparent. Qui dit lithophanie dit bah, du coup, quand même, un petit peu d'éclairage. Donc, bah, moi je suis parti sur euh, une, euh, une bande LED et normalement, le bord que j'ai imprimé euh, permet de venir fixer la bande directement sans avoir de découpe particulière à faire. Vu le tour, ça fait 30 euh, cm de côté. Euh, une bande d'un mètre est suffisant pour faire tout le tour. Voilà le résultat, on voit pas grand chose avec l'éclairage qu'il y a dans ce studio. Euh, donc je vais aller l'installer dans le meuble et je vous fais une petite vidéo pour euh, le résultat final. Évidemment, les photos que j'ai prises pour l'exemple, c'est des photos qui sont liées à des droits. Donc je ne vous partage pas les lithophonies. Je vous ai montré comment faire pour réaliser les vôtres. A vous de jouer. Pour faire le rétroéclairage, j'ai fait le choix d'utiliser une bande LED. Bon, Le problème c'est qu'une bande LED, si vous ne prenez pas très très cher, ça éclaire pas très très bien et surtout, bah, comme vous pouvez le voir sur cette photo, on voit chacune des LED qui s'éclaire tout autour, le résultat n'est pas top. Donc moi je vous recommande quand même d'utiliser une bonne LED avec pas mal de LED réparties sur toute la longueur euh, du strip LED. Mais ça, assez rapidement, ça va vous coûter relativement cher pour avoir une bande-bande. -band. Donc si vous n'avez pas besoin de toute la profondeur de votre meuble, ce que je peux vous proposer, c'est d'utiliser une simple douille et une ampoule, LED idéalement pour que ça ne chauffe pas trop, et vous la mettez derrière et ça fera un rétroéclairage beaucoup plus diffus. Autre solution, euh, j'ai réimprimé chacun des quatre morceaux sans le trou. Le but, c'est de pouvoir faire un fond à votre meuble et de cette manière, si vous avez mis une strip laine, si vous imprimez ce fond en blanc, ça va rétroéclairer, on va dire, ça va répartir la lumière et donc vous aurez une lumière beaucoup plus diffuse sur le résultat final de votre lithophanie. Maintenant, si votre meuble est directement positionné contre un mur blanc, vous n'aurez pas besoin de partie, cette partie-là. Je dirais même que si vous décalez sensiblement votre meuble qu'à de votre mur, avec la LED que vous avez derrière, ça va faire un rétro-éclairage derrière votre meuble. Ça pourrait être plutôt sympa dans votre décor. page instagram n'hésitez pas à aller dessus pour me partager le résultat de votre lithophanie ça m'intéresserait vraiment de voir un petit peu bah, vers quoi vous êtes parti quelle déco vous avez choisi bon sur ce moi je vous dis à la prochaine ciao ciao euh, slide je suis désolé mais euh, casser trois pattes à un canard euh, t'as même âge que moi c'est pas si vieux hein